J'espère que vous allez bien. Alors, cette nuit, j'ai fait un rêve. Alors, ça m'arrive. Généralement, je rêve toujours. Je me rappelle pas toujours de quoi je rêve. Mais là, celui-là, je me rappelle parce que euh, je voyais euh, Neneu. Alors, je sais que Abigail, voyant ça, l'appelle euh, Nunu. Moi, je l'appelle Caligula. On peut l'appeler nous aussi. Enfin, bref, on l'appelle comme on veut. Mais bon, disons que je voyais Neneu Caligula qui était enlevé dans les airs par un hélicoptère. Et c'était en fait euh, une mesure de précaution. Voilà, donc il était quelque part extradé par hélicoptère. Bon, c'est rare que je rêve de lui, hein, puis le rêve s'est arrêté là, donc j'en sais pas plus, mais il était, on va dire, dans une situation difficile. Alors, combien de temps, bah, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Carte du shérif qui s'est retourné est assez amusant. Je ne peux pas vous dire, mais je pense que tôt ou tard, il euh, y aura, à mon avis, quelque chose qui pourrait arriver dans ce sens. Je vois quand même son, son quinquennat s'arrêter brutalement, alors je sais bien que c'est toujours difficile de faire des tirages sur lui, hein. je sais qu'il y a des voyants qui refusent de faire des tirages sur lui parce que d'abord il sniffe, d'accord, la neige, hein. donc c'est vrai que c'est très difficile de se connecter sur quelqu'un euh, qui, qui, qui, voilà, qui sniffe, en plus, il est fou, <rire> donc c'est une deuxième raison. En plus, il a des protections occultes, alors euh, bon. Donc, ce qui fait que ça fausse tout, quoi. Mais bon, on peut quand même essayer de voir. si Justement, il ne va pas y avoir un truc euh, en sens. Et puis voir s'il va aller jusqu'au bout de, son, de ses 5 ans. Juste comme ça, entre nous, hein. Ok, je vous promets rien. Mais enfin, j'avais envie de regarder ce qui sortait. Par rapport à ce ce rêve, sachant qu'il y a d'autres rêves que j'ai fait il y faits euh, l'année dernière, je crois que je vous en avais parlé, hein. euh, la main coupée qui pissait le sang, là c'était euh, avant la cata euh, en relation avec les soignants, c'est-à-dire c'était avant, si je me souviens bien, avant que l'obligation vaxe pour les soignants, et donc j'avais vu euh, une ambulance passer à toute allure sans s'arrêter, devant quelqu'un qui avait la main coupée qui pissait le sang. bon Ça c'est l'écroulement du système de l'hôpital, et euh, la catastrophe en, en relation avec la non-réintégration des soignants. Donc ça, j'avais fait ce rêve-là. Et j'avais vu aussi quatre tombes. Et ça, c'était euh, quatre tombes de soldats. Et ça, c'était la guerre, avant qu'elle arrive. Hein. Alors, quatre tombes, en réfléchissant, ça fait penser à, à, à quatre pays. Donc là, on a deux pays qui sont en guerre. Et moi, je me demande s'il n'y en aura pas deux autres par la suite. Voilà, ça m'est venu comme ça. Donc les histoires de guerre, c'est pas fini. Bon. Voilà, je dans la parenthèse. Et donc là, cette nuit, j'ai rêvé que, euh, que Caligula était extradé. Donc, on va regarder si ça peut arriver. Euh... Tiens, on va, on va, tiens, on va prendre tout le tarot. Tiens, puis je regarderai le Dixit après. Alors, est-ce que euh, Caligula pourrait être extradé Voilà. Alors, je ne dis, dis pas que c'est du jour au lendemain. Enfin, bon, on va regarder ce qui sort. Je me concentre. Alors, il y a quelqu'un qui part, qui abandonne tout, qui s'en va, et il y a une association. Donc, ça peut être avec BriBri, euh, -Bri. <rire> c'est pas BriBri, BriBri Bri c'est trop gentil, Brimiche, allez. Ouais, ça bah, c'est pas impossible, hein. en tout cas, il y a quelqu'un qui s'en va, qui quitte tout. En tout cas, ça c'est la coupe. Alors, est-ce qu'il pourrait être extradé dans un futur euh, lointain, ou pas Donc je demande sans regarder le temps, d'accord ouais donc là euh, ouf là on a un genou en terre donc ça c'est pas une bonne carte normalement c'est déjà quand on est dans les ennuis là hein. ça en fait c'est quand on a donc ce que je disais un genou en terre qu'on est prêt à renoncer et éventuellement à se mettre à l'abri hein. intéressant cette carte là donc effectivement là c'est quand on n'en peut plus quoi on se demande qu'est ce qu'on fait on continue ou on continue pas ouais donc là il va y avoir un truc ah mais on s'en va avec des sous on s'en va avec plein, plein de sous. Regardez là. Celui-là, là, qui garde tous les deniers par deux vers lui. Là, c'est la récolte, encore une fois. Ah, oh, bah ben tiens, comme c'est surprenant, le diable. Ouais, alors. Ben, je dirais bien que moi, oui. À un moment donné, il va penser à partir et à renoncer. Mais pas les mains vides. Avec une récolte. Ici, là et là. Et le diable, bah, c'est lui, si on considère que c'est lui. C'est aussi euh, l'amour du gain, on va dire. Hein. Ouais, c'est la domination matérielle, la possession. Donc, s'il part, il ne partira pas les mains, vite. Ouais, bah écoutez, oui, tout va s'écrouler pour lui. Hein. C'est sorti comme ça. Hein. Alors, donc Oui à un moment donné, il sera obligé de partir. Alors, je ne peux pas vous dire quand, hein, d'accord est... Parce que en astrologie, je peux regarder son thème, de toute façon, il a toujours des aspects qui sont dégueulasse, c'est vraiment le mot. Mais bon, il est toujours là, quoi. Il casse les pieds. Il est toujours là. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est très difficile parce que comme je vais l'expliquer au début, il sniffe, etc. Ce qui fait qu'en fait, euh, c'est très difficile que, que le thème fonctionne avec ce genre de personnes. C'est pour ça que, par exemple, les personnes qui sont très, très, très déprimées, généralement, je ne fais pas de, de consultation ni en voyance. Et, et en astrologie, bon, je le vois, la dépression, mais euh, c'est difficile de faire des prévisions pour ce genre de personnes. Hein, parce que tout est fossé il faut déjà attendre d'aller mieux bon en tout cas pour lui d'après ce que je sors moi c'est qu'il va se casser la figure ouais mais il partira il partira pas les mains vides donc oui mon rêve il a l'air d'être d'être juste hein. Et il partira par la voie des airs bah, plutôt euh, par l'hélicoptère moi c'est ce que c'est ce que j'avais dans, dans le rêve voilà on va encore mettre une carte voilà, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Donc, ça, il va y avoir un truc qui va lui tomber dessus. Et il, y aura, il aura affaire à des fortes, fortes oppositions. Ça, c'est les institutions. Vous voyez, il s'en va. Chevalier de bâton. Ça, c'est quand on déménage ou quand on part. Donc, oui, rassurez-vous, il partira. Oui, oui et oui. Alors, quand Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce sera dans 5 ans parce que les choses vont de toute façon s'accélérer. On voit qu'on est dans une accélération des événements, etc. Du temps, d'ailleurs, je ne vois plus passer les journées. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, euh, le temps, euh, voilà, il file. Donc, euh, le fait que les choses accélèrent, ça veut dire que euh, bah, ce sera avant 5 ans, c'est sûr. Et puis, comme tout va se casser la figure, on va quand même essayer. Allez, on va essayer de voir. On va peut-être prendre le 32, là. Au niveau du temps, le l'aigu là, de toute façon les l'étirant ça finit toujours mal on va dire si c'est à moins d'un an on va essayer de voir comme ça hein, d'accord ouais, j'ai pas pris mon pendule, tiens j'aurais dû Ouais, dame de carreau neuf de carreau de toute façon euh, c'est euh, un échec hein. parce que la situation va être tellement instable avec la, le, la dame de carreau c'est que de toute façon il va être dans l'échec alors alors ça, ça me donne une période euh, l'automne, mais je crois pas que ce sera l'automne là hein. <rire> ce serait trop beau est-ce que ça, c'est le, le trèfle, c'est les feuilles qui tombent Je vous explique un peu. Ça peut montrer l'octobre. Oct enfin, octobre 2022, ça m'étonnerait. Ça peut être aussi d'ici un an, si on considère comme ça. Voilà. L'année prochaine. 2023. 9 de cœur. Ah, mais ce sera un soulagement. Hein. En tout cas, c'est une certitude. Et ce sera un soulagement. Voilà. Alors, je sais bien que le neuf de cœur, c'est pas le soulagement, mais c'est un peu le, le côté social, hein. C'est euh, le côté social qui ressort. Mais c'est certitude, certitude de départ. Ouais. 19 et 7, 26, 2026. Non, je ne crois pas que ce sera 2026. Ce sera avant, à mon avis. Ouais, enfin, j'espère. Là, parce que là, j'ai additionné. Hein, 19 et 7, euh, c'est ça. Ça fait 26, 2026. Pourquoi pas alors on va dire euh, d'ici, euh, on arrive en 2023, à ah, 2026 ça me paraît ça me paraît loin quand même. Bon, on, on, on, je, vais, je vais laisser là au niveau des dates, c'est pas évident. Moi je verrais bien aussi sur 2023. Ouais, 2023. On avec le, on va continuer continue avec le, le tarot. Le jugement, bah oui, hein, le jugement, donc il y aura bien un jugement C'est amusant parce qu'il y a, a quelqu'un, derrière il y a quelqu'un, vous voyez, qui tourne le dos Et on a l'impression qu'il crie en fait Donc il y aura bien un jugement Vous voyez, on retrouve 20, 20 euh, Alors 2 fois 10 Ouais, j'étais en train de passer à dix mois, moi c'est pour ça. Ce serait 2023. Reine d'épée. Ah, il y a une femme qui va intervenir. La lune, ça, ça peut être les peuples. Ah, le peuple guerrier, hein. Le peuple guerrier et le peuple qui, qui, euh, qui exige qu'on rééquilibre l'argent. Qu ouais. On rééquilibre l'argent. Non, il y a un bateau là, il y a un dauphin. Et quand il va partir, ce sera une chance. Bon, je peux pas vous donner de date, c'est trop difficile. Mais euh, ça va être en relation avec l'argent. Je crois qu'en fait, la, la situation financière va être tellement catastrophique que c'est à mon avis ça qui va le faire partir. Voilà. Mais quand il partira, lui, il aura des sous. Bah, je suis désolée. Oui. Il aura mis un coffre quelque part, on a bien le coffre avec l'argent, donc il aura, il aura planqué des coffres. Ben, je vous dis, il ne partira pas sans loin. Sans rien, pardon. Mais il partira. Par contre, le temps, je n'arrive pas à le voir. Non. Trop difficile. Donc je ne vais pas trop m'avancer. Voilà. Bon, <rire> je suis en train de réfléchir si je vous sortais encore une autre carte. Allez, ouais. On va je vous en sortirez une du Dixit juste pour voir. La coupe, ah, ça, c'est les hommes. Hein. Ah, oui. ça, c'est les hommes hein, en noir. Ça, ça peut être lui. Hein. Et on va se faire manger. Ouais, ça, c'est lui qui est maléfique. Hein. Ça, c'est lui avec la cravate et tout. Là, vous voyez, en fait, il est possédé par des choses ou des hommes maléfiques ou des entités maléfiques. Il est possédé ce gars-là. Mais il va se faire manger à la fin. Pour moi, c'est ça. Oups. Ah pardon, excusez-moi, je suis en train de, de, de perdre les cartes. Voilà. J'en ai tellement bien les remettre. On va garder Encore une carte pour la fin. Bon bah il court, hein. Il s'en va. Bon, oui lapin qui, qui s'en va alors j'ai pas l'hélicoptère mais on a quand même bien les idées de départ par contre le temps je vous dis le temps le temps bah le temps je l'ai pas et par la suite eh bien il y aura retour euh, de croissance hein. le retour d'une certaine croissance en tout cas vous voyez là on a vraiment encore quelqu'un qui est dans les airs hein. voilà il s'en va par les airs par la voie des airs Voilà, bah, ce sera le mot de la fin. Donc, euh, ne ne ciao, je ne sais pas quand. Pour l'instant, je n'ai pas l'idée. Sachant que les rêves que j'avais faits pour la guerre et tout, euh, ça avait quand même mis pas mal de mois avant que ça se réalise, au moins 6-8 mois, tout comme ça. Hein. Euh, je dirais bien que là, ça pourrait être dans ces eaux-là. Hein. Moi, je dirais bien 2023-2024. Mais au plus tard, quoi, parce que de toute façon, il ne tiendra pas jusque-là. Bon, on verra bien. En tout cas, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.